따다아! 따다아! <웃음> <rire> J'appelais pas nous et bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin la vidéo tant attendue que je vous avais promis je suis avec Maï, nous vous avions promis une vidéo cuisine parce qu'aujourd'hui c'est le retour de zako fourneau. je n'ai pas pris la toque de chef que j'ai habituellement dans mes vidéos cuisine en France mais je reste quand même la même personne avec les mêmes capacités et après avoir fait des gâteaux en France cette fois nous allons faire un plat typiquement estonien qui s'appelle le Kringle estonien donc c'est une sorte de brioche tressée machin truc avec euh, des ingrédients particuliers, vous les aviez vu, je pense, dans le vlog 2 pour ceux qui les suivent. Sinon, euh, le reste, allez en enfer. Et ça, je rigole. Dans la recette, il y a du lait, d'accord 120 grammes de lait. 15 g de levure de boulanger en sachet, 30 g de sucre en poudre, 300 g de farine, un œuf, 40 g de beurre, une pincée de sel. Et pour la garniture, des pépites de chocolat, une cuillère à soupe à miel, tout ça. C'est euh, selon votre convénience. Pourquoi t'as pris une autre recette que celle que j te, je t'avais donnée Parce qu'elle est meilleure, celle-là. L'autre, c'était pour 8 personnes. On n'est que deux. Je me prends des coups de pression. Bref, Zach au fourneau. On se retrousse les manches. C'est parti. Ce sera filmé un petit peu ghetto, d'accord On verra pas toujours ma tête, regardez quand je me lève, woohoo, on la voit pas, mais ce sera aussi complété avec des plans d'iPhone. Donc euh, nous allons commencer par la première étape. Quelle est-elle, madame, cette première étape, s'il vous plaît Alors la première étape, c'est la pâte, et ensuite on s'occupera de la garniture. Donc deux étapes pour un gâteau. Deux étapes, mais ça fait pas beaucoup Non, mais dans les étapes, il y a plein de choses. Il <rire> <rire> y a plein de sous-étapes petit 1, partie 2, petit A, souligné. Donc c'est quoi Il faut faire tiédir. Tiedir, dire tié, attends. Faire tiedir. Non, non, j'avais raison, c'est dire. Il faut ti du lait. Du lait avec disent la levure. Donc vas-y, je t'en prie. Je t'ai fait. Préchauffer. Tu me poses la casserole. D'accord. Et 120 ml de lait. Est-ce que tu veux que je te les prépare Hop, non, c'est bon. Donc 120 ml de lait. Je pense qu'on est good Ouais Vas-y mets-les dans la casserole Hop Donc là toi ta recette t'as trouvé pour deux personnes Non T'as pas mis c'est feux c'est toi qui l'as mis à fond comme ça <rire> Allez ça commence les problèmes Elle a mis le feu à neuf <rire> J'y ai pas touché Je mets la casserole dessus avec Elle me dit t'as pas... <rire> t'as pas baissé C'est bon c'est bon c'est bon oh là, là il va pas commencer <rire> 120 voilà à peu près. Ok, donc tu peux tout, faire dans la casserole. Voilà. <rire> bah ouais, Effectivement, elle a pas chauffé à neuf, quoi. <rire> bon, du coup, maintenant euh, que le lait est, mais, et, Bon, ça, ça c'était pas l'étape la plus compliquée. Oui. <rire> donc là, il faut rajouter la levure. Donc la levure, c'est 15 grammes. Donc là, il y a 11 grammes. Voilà, si jamais vous cherchez, ça s'appelle comme ça en estonien. Donc dedans, il y a 11 grammes, il y en faut combien 15. Et la levure, je la, levure, je la mets dans l'eau. Ah Dans l'eau, dans le lait, pardon. Exactement. J'espère que ça va marcher, hein. parce qu'ils n'ont pas de levure boulangère ici, ils ont que de la levure en sachet. Bah, a priori, ça reste quand même leur, leur spécialité. <rire> ouais, mais pas avec nos produits en tout cas. C'est la rageuse. <rire> hop, hop là, voilà. Donc J'ai mis à peu près un tiers de ce paquet, ça va faire un petit 15 grammes de levure. Voilà, ceci est réussi. <rire> Allez, oui. Là, ça fait plus que dire euh, le lait. <rire> ça va, c'est euh, hein, ok ok là. ensuite Il Faut le laisser de côté pendant 15 minutes et là, je vais juste repasser derrière toi parce qu'il y a des wow. poumons ah ça, tu me dis pas les astuces hein, de mettre sur le côté et tout <rire> non, non, c'est bon, t'es pas encore là toi ensuite Deuxième étape ou troisième à peu près parce qu'il y a déjà mis la levure et le Là c'était première étape de la première Donc, étape <rire> j'ai compris qu'on était loin encore de la vérité Là on va s'occuper avec le saladier okay. ok Donc avec le saladier, que va-t-on faire Dans le saladier, il faut mélanger D'accord Que faut-il mélanger À la main T'as lavé tes mains, j'espère. Oui, oui, oui, oui, oui. Ouais. Ouais, bon. À la main, la farine, suis, le je suis, sucre. Je me suis gratté le cul après. Ça... Mais arrête bon, de... La farine, le sucre. Euh, et le beurre on Pas en morceaux. Donc, Farine, il en faut combien La farine, déjà, tu vas préparer 300 grammes dans le verre d'oseur là-bas. Ok. Et 300 grammes sur ce truc de millilitres, ça... Et eh ben, 300 grammes, ça fait... Laisse-moi convertir. 300 millilitres, c'est pareil. Parce que c'est la tête, il y a quelques petites différences, mais c'est pas très grave. Alors en fait, comment je fais d'habitude Ça, je me rappelle des anciennes vidéos cuisine qu'on a fait déjà. Je mets un peu comme ça. Ensuite. Ouais, mais t'es loin encore là. Bon, on <rire> est encore loin, mais voilà. C'était histoire de montrer que j'avais quelques acquis, quoi. 310. C'est bon, J'ai <rire> à peine débordé. Bah tu le fous dans le saladier. Très bien. Ensuite, tu vas me rajouter 30 grammes de sucre. 30 J'aime cette sucre. capacité de me dire la pâtisserie, c'est du, la cuisine, c'est du sérieux. Puis 30 secondes après, de me. Ouais, dire, non, mais bon, avec toi, ça peut pas être du sérieux. Ah oui, c'est moi le petit. Stop. C'est bon. Ok, vas-y. Tout dans le saladier. Après. Ensuite. 40 grammes de beurre mouf. Donc là, tu vas prendre un couteau. Ah oui, oui, oui, oui on s'en fout. Il y a 200 grammes, j'en enlève un cinquième. Ouais, exactement. exactement. Ah, il est trop intelligent. Waouh Waouh Voilà, ça va être à peu près tout ça. Hop, donc là, nous coupons ce beurre. Hop. Ok. Et là, je le mets dedans. Tu le coupes encore en morceaux dedans. Hop, regarde, comme ça, ça fait des petits morceaux. On est good. Ça fait longtemps que je pas fait de la cuisine en vidéo. Ça me fait plaisir, en voiture. Hop là Parfait! Maintenant on se lave les mains et euh, juste après c'est quoi le truc? Alors, hi! <rire> euh, du coup on va ajouter l'œuf et euh, notre préparation donc euh, levure, euh, le et Zach il va tout mélanger à la main. Et, et ça ça va donner quoi? Ça va donner la pâte c'est ça? Exactement! Juste avec tout ça! Ouais, donc là tu me casses un œuf. Très bien! C'était quoi déjà l'astuce qu'on m'a dit? Parce que moi je faisais ça mais on m'a dit c'est mieux de le faire. Autre part, je sais plus où. Oui, écoute-les pas, moi les commentaires, je les lis pas quand c'est négatif. c'est <rire> pas comme moi. Parce que à sachez qu'elle lit tous vos commentaires. Hein. Je lis tous vos commentaires et surtout, quand vous me donnez des conseils, sachez que je m'en fous. <rire> <rire> Parce que je suis une rageuse. C'est pas vrai, elle les écoute, elle les écoute. Alors, du coup, j'ai mis un œuf, ça suffit ou... Oui, bien sûr, ça suffit. Ensuite, et... on rajoute ça et on mélange Alors, ça il faut attendre encore... 9 minutes. Bonsoir, Donc nous voici face à notre mélange qui va constituer notre pâte. À côté, nous avons la jolie levure. Et donc, je crois qu'il faut que je rajoute ça là-dedans et qu'après je pétrisse. Ou alors, il faut que je commence à pétrir et puis après, je rajoute ça. Alors, tu vas commencer à pétrir. Comme ça, dès qu'il y a 15 minutes, je te rajoute la levure petit à petit. OK. Et pour pétrir, je fais quoi je... Tu pétris, mais je veux que rien sorte du saladier. Voilà, tu ramènes tout vers toi au milieu. Tu fais des rangs. Tu... C'est compliqué hein, de rien faire sortir du saladier. Pourtant, tu y arrives. Hein. Parce que je suis très concentré. <rire> Mais tu vas voir, quand je vais rajouter la levure, ça va être beaucoup plus simple. Ok D'accord. Donc là, c'est bon. On a rajouté la levure avec le lait. Et Zach, il va continuer à pétrir. Là, ça devrait être beaucoup plus simple. Ouais. Hésite pas à rabattre les côtés. Tu sais, tu prends... Voilà, comme ça, il y a tout qui est bien incorporé. Et peut... Ouais, t'as en... raison. Bravo, Poupon Bravo, coucou. Ah ouais, ça commence à donner bien, là Tu vois, c'est génial, hein ah tu gères Je sais pas toi mais je trouve la pâte un peu euh... Hop. liquide. Hop là. On va rajouter un peu de farine. Regardez les gars. Tuit. Ouais <rire> Bon je joue pas avec la nourriture. Bon du coup il ah. faut rajouter de la farine je pense Ouais. Genre là ça manque de farine. Ouais mais il faut pétrir pendant une bonne bien ben 5 minutes. Donc continue de pétrir et euh, on rajoutera un petit peu de farine pour que ça fasse une belle boule. Et ça c'est pour deux ça Ouais. Parce que moi j'ai faim. <rire> et ça va gonfler. On va laisser reposer au fait 2 heures. Quoi Les gars, mais en fait, Zach, il pétrit et il se décale, il était là, il se retrouve là-bas. Non, ah, mais après, je vais pétrir dans le couloir. On pétrit dans les chiottes Non <rire> Tenez, les gars, regardez. Hop fais une belle pâte, waouh wow. voilà. On va rajouter un peu de farine, t'es prêt Hop là Waouh, trop bien T'as été intelligent, t'as pétri tout d'une main. Regarde, montre pour moi ta main. Juste un peu. Vas-y, continue de pétrir, mais juste à une main. Ça c'est beaucoup moins collant. Oh, mais ça. <rire> c'est le taf! <rire> Allez, Zou, va te laver les mains. Je, vais la, je, je veux juste la, la mettre en boule et euh, je vais la laisser reposer. Ça fait du méga bon taf. Hein. Ah, vraiment? Ouais. Mais elle te donne des sous, la pote, là? Faire <rire> rentrer de l'air pour qu'elle gonfle quoi Tu prends une paille, et tu sautes dedans. Oh, j'en ai. Je te jure que je savais que t'allais me dire ça. Ah, oh, mais on voit Bah oui Coucou On a vu toute la maltraitance de pâte. Ah Ils ont dû se dire, mais pourquoi elle le fait à deux doigts C'est parce que je me suis fait balle Regardez les amis donc c'est la pâte avant euh, du coup de reposer euh, elle va reposer pendant deux petites heures et après cela va falloir la tresser un truc comme ça mais bon madame sait faire donc maintenant deux heures de repos et euh, on revient dans deux heures euh... Je l'ai préchauffée à 180 degrés pendant 5 minutes Non mais là ça va pas la cuire Non c'est dans un endroit chaud il y a le torchon et elle va gonfler et ensuite on va la retravailler D'accord On va la relaisser poser pendant une heure mais dans un endroit sec et la pâte elle sera parfaite Et, donc, la, la, et, la, et, la, et la garniture on peut laisser tout à l'heure Ah oui mais ça sera à la toute fin quand quand il faudra faire... Attends, on va laisser ouvert un four qui marche Oui, oui c'est bon, comme ça, voilà Salut Du coup, maintenant qu'on a la pâte qui est prête, nous avons fait trois morceaux, que voici, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tresser. Et pour le tresser, il faut en faire, bah, du coup, comment ça s'appelle Un ficello, une sorte de truc. Une tresse Voilà ouais. Pourquoi aller chercher compliqué <rire> <rire> Donc elle m'a montré, c'est un petit peu chaud. Faut que en gros je fasse avec cette partie de la main, sinon c'est galère. Et vu que je suis un peu à bourrin, je crois qu'il faut, si je dis pas de bêtises, que je saucisse ça comme ça. Okay. Un petit boudin, voilà. Rajoute encore un petit peu. Ah, ok, on reboudine. Voilà, okay. parfait. Ensuite, je ah. prends tes deux mains. Après avoir boudiné, je fais ça. Et tu pousses avec le... Mais là tu vas trop fort, genre vraiment faut être délicat avec la pâte. Tu aides un peu. Tu la, tu peux la lever même en l'air un petit peu pour pas que ça colle en dessous, tu vois. Super. Et tire pas que sur les bouts. Tire au milieu aussi avec tes pouces. Waouh, nickel, super. Ouais, super, super. Faut doucement, Speedy Gonzalez. Hein. <rire> Montre-leur comment tu fais en rapide là, comme ça, vas-y. Tu fais une poutine. Ok. Mais vu que j'ai des bois fins, moi, c'est simple en fait. Alors que moi, il est grossement. Ouais. C'est quoi ce cheat code là Pourquoi toi, ça va s'en va, va alors que moi c'est tout lent Parce que j'ai des frites à la place des doigts <rire> Et juste après il faut tresser et derrière on tresser, y met. Tresser je appris Ouais et après juste derrière on y met euh, comment s'appelle la garniture c'est ça, ça Ouais okay. Maintenant tu. Est-ce les... que c'est un là puis un là Déjà de base il faut que tu les regroupes. Regarde tu les pinces entre elles. C'est tout, t'as pas besoin de trop okay. les décaler. Voilà. Mais bien comme il faut parce que ça va cuire. Ça là-bas ouais. Ok ça à droite. Désolée, j'ai une petite... Vas-y, prends prends temps. je me recule, comme ça, ça te stresse pas. <rire> je crois que ça fait elle à gauche, non C'est bien, c'est bien. Tac, ça fait le monstre à trois têtes. <rire> le trident, elle à gauche. Ça va, c'est facile, hein je t'en ferai des tresses. Hein. Tu me dis si t'as besoin d'aide. <rire> comme ça, donc là, on commence à arriver à la fin. Est-ce qu'à la fin, je dois repincer -re Va ouais, jusqu'à la fin, il te reste ton... un truc à faire. Voilà, stop. Hop là. Et là, okay. est-ce qu'on pince et on... Et eh ben, vas-y, toi, fais-le. Hop. Tourne, une fois. Et appuie avec le pouce. Appuie avec le pouce sur le plan de travail. Comme j'ai fait moi. Tu vois, j'ai tourné, j'ai appuyé là. pour ça bloque. <rire> <rire> ok, bon. Un peu déficitaire. Voilà, Mais c'est pas grave. Bravo. Et donc maintenant. La cannelle. La cannelle. Alors attention, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Hop là, voilà. Là, j'ai en couronne. Et donc là, dessus, on va mettre euh, la garniture, c'est ça Ça a de la gueule quand même, hein c'est beau, bravo Et là maintenant, c'est quoi C'est pépites de chocolat, Alors, cannelle. Cannelle en premier. Ok. Euh, quelle quantité Par contre, la cannelle, tu doses vraiment, c'est fort la cannelle. Okay. Mets-en mets dans ta main. Ouais. Et là, tu peux mettre tout ce que tu as, scène correctement. Quoi. Regardez, ceci est de l'art. Hop, regarde, tu parsèmes très légèrement. Ensuite, les pépites de chocolat, on les rajoute un peu euh, à la ou... Qu'est-ce que tu veux C'est de la brioche, écoute. Vas-y. Ah ouais, ça a de la gueule, hein Je me sens une fibre artistique. Cédric Grollet en sueur Comment tu peux dire autre chose que magnifique, là Parfait. Vraiment, les gars, attendez, je me permets de vous montrer. Hop. Ça a de la gueule. Ensuite. Tu mets du sucre dans le creux de ta main. On ne pas mettre du miel Mais d'abord le sucre. Ah ok, ok. Dans le creux de ta main. Et là, tu vas en rajouter sur ton cring oh. même pas besoin d'en mettre plus non hein. mais tout ce qui reste sur ta main oh, fait sur les côtés tu vois en as pas mis ah oui et oui et maintenant et bah, le, le, le miel tu le mets bon, c'est euh... pas le miel de l'année hein mais, en euh... fait j'ai j'ai on, on mettre met un peu et je pense que après la cuisson quand ça sera froid on en remettra par dessus genre là je le mets comment un peu oh, en Z de... vas-y fais en zigzag <rire> Waouh les gars la folie voilà mon kringel estonien avant d'aller au four les gars voilà je vous montre un peu ici franchement il est magnifique je suis très content et donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner maintenant ça va aller au four pour la cuisson 20 minutes à 180 degrés et on <rire> revient avec le résultat et voilà les gars c'est sorti du four voilà le résultat Final. Alors le résultat final a l'air franchement très joli mais j'ai l'impression que ça a pas super bien pris surtout c'est ce qu'elle me disait au niveau de la levure euh, Concrètement quand par exemple je prends cette fourchette et que je pique dedans On dirait la pâte c'est du tuc. <rire> bon on va... Malgré tout, le goûter, voir à quoi ça ressemble. Ça se trouve, c'est fait pour être comme ça, mais en fait, c'est quoi le problème En fait, le problème, c'est que au supermarché, on a mis 20 minutes à trouver des ingrédients parce qu'en fait, en Estonie, c'est compliqué. C'est beaucoup de préparation et la levure, c'est pas de la levure boulangère, c'est de la levure chimique. Donc là, c'est la levure chimique qui a pas fait assez. Tu penses pas qu'on en a pas mis peut-être assez On a respecté les doses, mais c'est ce qu'il fallait parce qu'après, trop, c'est pas bon. ça Bon, allons goûter. Allons goûter ceci. On va voir, je, me je peux couper comme ça Bah bon après c'est une brioche, tu dois la détacher logiquement Ah ouais ah C'est catastrophique J'ai l'impression que ça manque de cuisson encore C'est dégueulasse <rire> Non mais en fait, ça va, attends mais c'est pas un gâteau On va vous faire ça comme un gâteau Bah franchement, ouais hein. Je suis dégoûtée Après, ça peut pas être toujours parfait hein. C'est la vie, quoi Oh, ça tente Attends, vous allez voir, les gars oh, Les Estoniens ils vont voir la recette, ils vont nous virer de chez eux Mais ça, c'est pas cuit encore, il faut qu'on le remette au four tu penses Tu que si on laisse ça peut repartir sur un miracle ou pas J'ai envie de le jeter à la poubelle. Mais arrête, c'est pas cuisine <rire> Putain, on dirait les gosses qui bouffent la pâte là Tu veux pas goûter Si, je veux goûter, mais vraiment à contre-coeur. En vrai Non, je... non, non essaye pas. C'est dégueulasse <rire> Bon, bah, les voilà, potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'est la première vidéo cuisine qu'on fait en <rire> ratant totalement la chose. C'est la dernière <rire> Celui-là des. Euh... <rire> S'il y a des spécialistes en cuisson, en pâtisserie qui peuvent nous expliquer ce qui est a à c'est vraiment la lumière chimique ou pas, je suis preneur. Ah non, dans les commentaires ils vont me faire chier encore et je vais avoir le sème en lisant. Le Kringal Estonia, bah c'était pas réussi. Quand vous comparez à des photos, j'ai bien le seum et on vous dit à la prochaine les amis. Bisous.